Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode et c'est une interview avec Mathilde Teve, directrice de création dans l'agence Pixelis. Alors euh, j'avais une petite anecdote par rapport à cette interview. Alors euh, ça c'était donc une semaine où j'en faisais beaucoup euh, en 2019 et euh, j'en avais fait euh, plein, donc là on était vers la fin de semaine, j'en avais fait le lundi, mardi, etc le matin, le soir, enfin l'après-midi, et euh, je montais en gros le midi et le soir. Et avec l'habitude donc de venir, d'avoir de, de, ces interviews, etc., arrive un moment où je prenais même plus le temps de proposer le projet, d'expliquer qui j'étais, d'expliquer le truc. Donc là, je suis vraiment arrivé euh, comme une petite fleur. J'ai posé mon téléphone et j'ai commencé mes questions, etc., et je me suis pris un stop direct. Excusez-moi, mais <rire> qui es-tu et pourquoi tu fais ça et là, je suis en mode un peu en mode « Ah ouais, c'est vrai, effectivement, euh, l'habitude de faire ça, de faire les interviews, etc. Euh, bah, », j'avais carrément zappé, en fait, d'expliquer mon projet. Donc, c'est un petit passage que j'ai coupé euh, de, de l'interview de base. Donc, euh, c'était juste pour vous dire ça. Et, euh, et j'espère euh, que vous avez kiffé cet épisode. Et euh, je pense également aussi, ça a été peut-être aussi euh, un moteur de, euh, de l'envie de créer ce podcast. Euh, C'est euh, en cours, on, on a eu euh, notre intervenant, donc euh, Monsieur Lorigon qui, qui nous a parlé, qui avait dit qu'il cherchait des, des intervenants pour euh, cette année, et euh, il pensait également à Pixelis, il nous disait « voilà, euh, j'ai essayé de les contacter, on verra ce que ça donne, etc. » Et là, je réfléchis, je me dis « Pixelis, ça me dit quelque chose ?» Et euh, donc, j'ai des images qui me viennent en tête et tout. Je, je, je prends mon téléphone, je regarde dans mes mails. Et là, bim, je tombe sur cette interview, etc. Je me dis « Ah oui, ben, je les avais interviewés il y a, il y a trois ans, etc. » C'était 19, 20, 21, 22, ouais, il y a trois ans. Et, euh, et je me dis « Voilà, donc si notre prof euh, souhaite avoir... Euh, une, une rencontre avec les gens de cette agence etc c'est que derrière c'est intéressant et moi j'ai cette interview que j'ai jamais sorti parce que n'oubliez pas que qu au final j'avais sorti que trois interviews sur toutes celles que j'avais faites et donc je me suis dit non ce serait vraiment égoïste de ma part de garder ça pour moi alors que je pourrais pas au moins déjà partager ça pour les gens de ma classe Ce serait en premier lieu quelque chose de, de cool mais en plus le partager vraiment à tout le monde afin que, que tout le monde puisse avoir accès à ce genre d'informations, sachant que Pixelis n'est pas forcément disponible pour, euh, pour aller rencontrer tout le monde, et que euh, etc. selon les emplois du temps, selon euh, la manière de, de travailler, de se déplacer, etc. Donc euh, c'est pour ça que ça a été vraiment un appui solide sur, euh, sur l'envie de, de créer ce projet, de partager donc, toutes ces interviews euh, qui datent. Euh, mais qui sont quand même encore un peu d'actualité. Je pense que les, les réponses n'ont pas, pas trop changé. Et euh, donc voilà. Je vais vous laisser avec cette interview. J'espère que vous allez apprécier cet épisode. Alors, tout d'abord, bonjour. Bonjour, est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît Oui, Mathilde Teve, directrice de création chez Pixelis. Très bien. Pourriez-vous nous vous expliquer un petit peu votre parcours euh... D'accord. Alors, euh... Mon parcours, euh, j'ai commencé comme beaucoup d'entre nous dans ce métier en aimant beaucoup dessiner petite, voilà, en me disant euh, un jour je serai dessinatrice ou euh, décoratrice ou je ne sais pas, illustratrice, enfin, des, des mots un petit peu autour des métiers de, de l'image et de la création, mais je ne savais pas exactement ce que ça allait donner. Mm. Euh, j'ai eu la chance de euh, découvrir une formation qui était proposée dès euh, la seconde qui s'appelait F12 à l'époque, je crois que ça s'appelle stt 2 a maintenant. Ah oui, oui c'est ça. Ouais, ça. Euh, donc j'ai présenté ma candidature, j'ai été reçue, j'ai eu la chance de pouvoir le faire dans la ville où j'habitais, euh, donc dès la seconde j'ai adoré euh, mmh. cette formation euh, qui me permettait de découvrir euh, le dessin académique, le dessin technique, euh, euh, le design graphique, la typographie, euh, la, le stylisme, l'architecture d'intérieur, c'était très complet, euh, le design d'objets aussi, euh, donc c'était très complet et donc j'ai pu toucher un petit peu à tout et j'ai pu euh, choisir euh, à ce moment là de me spécialiser en design graphique. Euh, donc euh, Après mon bac je suis entrée dans une école de design graphique à Amiens, euh, donc, et j'ai fait euh, des études pendant 5 ans euh, pour obtenir un diplôme de designer graphique. Et euh, je suis entrée euh, d'abord dans une agence euh, qui avait une toute petite équipe de graphistes, euh, donc qui était beaucoup plus axée sur le conseil et qui avait une petite équipe de graphistes pour la partie euh, création visuelle. Ouais. Euh, mais c'était une équipe un peu trop petite, moi j'avais envie d'apprendre plus et d'être avec un entourage beaucoup plus axé sur la création et qui valorisait beaucoup plus la création. Donc je suis entrée ici et c'était il y a 15 ans, donc ah oui. je suis là depuis très longtemps euh, et j'ai en fait euh, créé ici dans cette, euh, dans cette euh, agence euh, une partie d'une des compétences euh, qui n'était pas encore euh, dans les corps de, de l'entreprise c'était la partie euh, corporate donc la partie euh, euh, travaille sur euh, les problématiques euh, des institutions des entreprises euh, et voilà au niveau vraiment euh, corporate à mon quoi pas sur non. les marques produits de grande consommation ce qui, ce qui était euh, la base de l'entreprise ici c'était euh, la grande consommation le packaging euh, tout ce qui était visuel autour de la grande console et moi je suis dans une, un axe qui n'existait pas encore tout à fait. Et puis ça s'est développé. Après mon parcours dans l'entreprise, bah, j'ai commencé en étant graphiste, on était une petite équipe, donc je touchais vraiment à tout, j'occupais enfin, je, je, je, mes projets vraiment de A à Z, enfin, sur la conception en amont, la compréhension du prix la conception jusqu'à la réalisation et la finalisation jusqu'à la livraison chez l'imprimeur des documents, et puis petit à petit j'ai progressé, je me suis plus confirmé spécialisé en création pure, et puis maintenant je dirige des équipes en création, pour, pour enfin, voilà je coordonne les équipes, les projets, j'insuffle les, les idées, les concepts, et puis après c'est réalisé par des équipes de directeurs artistiques. D'accord, du coup, qu'est-ce que vous faites ici, un petit peu comme travail, et comme... Si vous continuez, c'est ça, dans le corporate oui. Euh, oui, alors je continue dans le corporate. Euh, on on s'est aussi entouré beaucoup d'experts en problématiques RSE, les responsabilités sociétales des entreprises, oh. si vous voyez ce que c'est. Tout. <rire> bah, tout ce qui est euh, euh, toute la prise de conscience de l'impact qu'une marque a sur la société. Ici, on appelle ça Branding for Good, c'est la signature de Pixelis. Mais on a vraiment en tête très très fort et vraiment c'est ancré dans notre ADN d'entreprise que le travail qu'on fait a un impact sur la société, a un impact sur l'environnement, a un impact sur l'économie en général. Et donc nos, tous les projets qu'on mène, on, on essaye toujours de les mener en conscience en essayant de réduire l'impact négatif qu'il pourrait y avoir sur l'environnement par exemple, et puis augmenter l'impact positif sur la société s'il faut, au niveau des messages, au niveau des réalisations, euh, etc. Et moi je travaille beaucoup sur des projets à, à impact à un enjeu important euh, sur la responsabilité sociétale des entreprises. Voilà, donc le corporate s'est un peu transformé sur ce type de problématique là. Euh, et après concrètement, euh, plus sur, enfin, sur les outils, sur les, les réalisations, je travaille sur des identités visuelles, donc des logotypes, euh, et, au-delà du logotype, sur comment s'expriment euh, les marques sur euh, leur support de communication. Mmh. Et effectivement, moi, au quotidien, je suis plus sur des supports de communication liés à euh, l'institution, à la communication interne dans les entreprises, ou à la communication euh, euh, de la marque employeur, par exemple, euh, l'impact institutionnel des entreprises. Vous parlez de, de service de communication, enfin, de euh, leur... J'ai oublié le temps que vous avez employé. Euh, Est-ce que vous êtes plus accès euh, web ou plus print ou vous essayez de gérer euh, un petit peu les deux en même temps En fait, quand on conçoit en amont une marque, euh, quand on réfléchit à la stratégie d'une marque, à son impact visuel, euh, ça a une incidence forcément sur tous ses supports. Donc on ne pense pas web ou print euh, dans un premier temps, on pense d'abord à la marque, à son comportement, à son est-ce qu'elle va nous inspirer Est-ce qu'elle a l'esthétique qu'on va lui donner Enfin sur la partie création. Et après, naturellement, elle va s'appliquer sur des supports euh, web, si elle a besoin d'être très très présente sur les réseaux sociaux, ou sur euh, des sites internet, ou digital, etc., ou sur des vidéos. Euh, ou bien on va euh, fortement la concevoir euh, pour du print. Mais euh, en général, elle se comporte sur euh, tous les supports, hein, les marques pour lesquelles on travaille. Est-ce que vous pourriez nous donner deux, trois exemples de marques pour lesquelles vous travaillez et un petit peu le temps que vous passez sur des projets Alors, euh, je vais vous parler de marques qui, qui sont sorties parce qu'il y a des projets en cours qui ne sont pas encore réalisés. Euh, euh, on a la Fondation Carasso qui est sortie récemment, Alors, en fait, qui existe depuis de nombreuses années, mais qui a transformé, qui a modifié sa stratégie de marque. Euh, et on l'a accompagné pour définir euh, la stratégie euh, que la, la posture de la marque devait avoir, et on l'a accompagné pour l'esthétique que la marque devait euh, adopter. Donc, euh, c'était une marque qui était assez euh, discrète, humble, euh, qui, qui n'avait pas une expression graphique forte, et on les a euh, aidés à définir les codes visuels euh, qu'elle est euh, valorisée euh, cette marque. Euh, Très concrètement, on a commencé à travailler euh, fin août euh, l'année dernière, fin août 2018. On a eu euh, pas mal d'échanges en amont euh, avec la Fondation Carasso pour euh, bien euh, caler euh, les codes graphiques, la, la posture de marque qu'on allait proposer. Donc on a dû passer un mois ou deux sur ces échanges-là. Et ensuite, on a déployé euh, les supports euh, d'expression. Donc on a travaillé sur un site internet qui n'est pas encore totalement terminé parce qu'on a travaillé en trois phases. Il a été euh, diffusé une première fois, je pense en janvier, et puis, on a, et puis ensuite on, on le fait évoluer pour qu'il soit vraiment complet, et là il sera certainement complet au mois de juillet. Euh, et puis on a travaillé sur des supports d'édition parce qu'ils font des comptes rendus, des projets pour lesquels il a, euh, il, euh, des projets qu'ils financent. Euh, donc, ça, c'est des supports print. Ils ont pas mal de déclinaisons graphiques sur des supports pour des événements qui les accompagnent. Et puis, euh, la charte graphique bien précise pour qu'ils puissent être autonomes sur l'emploi de leur, euh, leur code. Donc, voilà, entre fin août et maintenant, on peut dire qu'on a réalisé une charte graphique complète, euh, une collection d'édition, un site internet. Ça prend un peu de temps. <rire> vrai, je suis en train de compter là D'accord, <rire> D'accord. C'est surtout le site internet qui est lourd. Okay. Ça demande de. Pas mal de travail en, avant, de, en amont, de structuration vraiment des intentions du contenu, et puis après euh, d'application, euh, les applications, euh, écrire les textes, euh, trouver des photos, etc. Mmh. Tout ça, ça prend du temps. D'accord. Et euh, est-ce qu'on pourrait avoir une petite exclusivité, avoir peut-être une entreprise avec laquelle vous travaillez actuellement et qui va bientôt sortir, peut-être dans quelques jours, un mois Alors, euh, j'ai juste... En fait.. Que je, sois. Il je ne regarde pas l'écran. Il si. <rire> euh, faut que je sois. Je peux. Je peux pas parler de marques qui sont pas encore sorties. D'accord. Vraiment. Euh... Alors. Euh... Ouais, c'est pas très intéressant. Qu'est-ce que je pourrais. Euh... Une exclusivité sur une marque pour laquelle on, on vient de travailler euh... qui va être révélée là. Euh... En fait, on accompagne aussi les marques sur mmh. leur. Euh... Expressions, euh, donc après, c'est pas forcément de la création de marque euh, ouais, à chaque cool. fois. On a fait la transformation graphique du logo de la marque Atlas Formen, qui est une marque de vêtements euh, ouais. plutôt pour vous connaissez. Je vois, ouais. j'ai déjà vu les boutiques. Ouais. Non, il n'y a pas de boutique. Ah ouais enfin, ils ont pas de boutique, ils font que de la vente en ligne. C'est que de la vente euh, ah, une à distance, peut-être. C'est possible. <rire> euh... Ça sera coupé au montage. <rire> <rire> hum. euh, ouais, désolée pour l'enregistrement, je préfère en... parler spontanément. C'est et... mieux aussi. <rire> euh, oui, Atlas Formen, euh, c'était une marque euh, qui a une cible qui est plutôt âgée, enfin hum. voilà, même euh, vieillissante, euh, et qui s'est rendu compte qu'il hum. fallait qu'ils essayent de séduire euh, une nouvelle cible et du coup qui qui transforment un petit peu leur code d'expression. Donc on les a accompagnés sur les choix iconographiques, les photographies qu'ils ont utilisées, la manière de présenter les vêtements en contexte, le côté un petit peu dynamique, lifestyle, de, des vêtements portés et vécus par les personnes, plutôt que des modèles qui posent sur un fond blanc statique. Donc on les a accompagnés là-dessus. On les a accompagnés, on a transformé leur logotype pour le rendre plus moderne, plus sensible, plus... Euh, plus proche des activités euh, extérieures euh, que peuvent euh, qui, qui peuvent être proposées euh, grâce aux vêtements qui sont portés par les personnes euh, par leurs clients. Donc on a travaillé sur cette marque là. Euh, on travaille pour euh, faire la promotion euh, de l'agriculture en Éthiopie. Donc ça c'est assez euh, Intéressant et particulier pour faire la promotion de trois produits, le teff, le miel et le sésame, qui sont produits en Éthiopie et qui ont besoin d'être connus à l'international par les acheteurs internationaux. Euh, donc on a créé l'identité visuelle de, de, de, de, de, enfin, de l'expression de la promotion de ces oui. produits-là. Voilà. Donc autant au niveau des choix, euh, des choix de couleurs, de typographie, de photos pour pouvoir euh, amener les bons codes et puis. Euh, Faire le lien euh, familier avec euh, les codes culturels en Éthiopie, etc. Ça, ça s'appelle Ethiopia Go Ancestral. Ce bon. projet, ça va bientôt sortir. Qu'est-ce que je peux dire d'autre Après, là, vous en avez déjà dit beaucoup, madame. Le temps que je fasse le montage, ouais. je pense que ça va déjà sortir. Donc, euh, voilà. Après, au niveau des euh, euh, bons et des mauvais points de la création, est-ce que vous pourriez nous en parler alors la création et travailler en agence, euh, c'est hyper stimulant, hyper intéressant parce qu'on change de sujet tout le temps. On est tout le temps en train de se challenger, en train d'être de de, de, de, un petit peu en, en difficulté, être confronté à de la nouveauté, à des, à, à des nouvelles problématiques euh, auxquelles on n'avait pas pensé ou qu'on doit vraiment euh, comprendre finement pour donner la réponse la plus juste. Donc ça c'est très intéressant d'être... On se renouvelle en permanence et moi si je suis là depuis 14 ou 15 ans, c'est parce que chaque matin, j'arrive et j'ai un nouveau projet à, à traiter. On s'ennuie jamais dans ce métier-là. Donc ça, c'est vraiment un point hyper positif. Ce qui est chouette, c'est d'être dans un contexte créatif aussi, c'est de voir d'autres. C'est très inspirant de voir d'autres personnes travailler en création, euh, expérimenter des couleurs, des images, des typographies, découvrir des nouveautés tout le temps. On est tout le temps à l'affût, en éveil, en train de se questionner, de chercher euh, la nouveauté, euh, le nouveau code, quelque chose qui nous surprend, qui nous a pas encore, euh, euh, dont, dont on n'est pas encore lassé. Donc, on est tout le temps en train de se s'interroger, de découvrir des choses nouvelles. Les points négatifs, c'est euh, c'est très stressant. C'est euh, ouais. ouais. c'est une grosse pression d'avoir la, d'être en face de la page blanche. En fait, de se dire, ouais, ouais. de se dire, je suis payé pour trouver une idée qui n'existe pas encore. Je suis payé pour trouver euh, une solution vraiment original spécifique à ce projet euh, interdit de copier quelque chose qui existe déjà parce que parce que en termes d'image propre déjà personnelle ça va pas du tout en termes d'image d'entreprise ça se fait pas enfin, on peut pas on n'est pas mandaté euh, ils attendent pas celle de, de, de nous les clients donc on doit euh, absolument toujours à trouver une ressource, une énergie énorme, trouver, euh, trouver euh, une ressource intérieure très très forte qui demande énormément de, euh, de puissance et d'énergie en permanence. Et ça, c'est fatigant et c'est très stressant, c'est met une pression énorme. La page blanche, c'est quelque chose qui est très. Euh... C'est l'ennemi. C'est l'ennemi, mais c'est notre. Euh, en même temps, c'est notre partenaire quotidien, quoi. Mmh. On est tout le temps, tout le temps confronté à ça. Et en même temps, quand on ne l'a pas, quand on est sur des projets euh, euh, un peu faciles, un peu récurrents, où la charte graphique existe déjà, mmh. on a juste à adapter, etc. Euh, ben, franchement, au bout d'une semaine ou deux, on se dit euh, vivement que j'ai un nouveau projet euh, avec mmh. un challenge, on s'ennuie. Ouais. Quand on est créatif, on, on a tendance à avoir envie de se renouveler euh, tout le temps aussi à, et à attendre euh, le nouveau projet, la nouvelle compétition, en se disant, oh, allez, j'ai envie de me challenger. Là. Mmh. <rire> Donc... Euh, mais c'est vraiment un équilibre entre... Euh, c'est effrayant et, et c'est extrêmement ressourçant aussi. Quoi. Mmh. On peut se sentir vite euh, épuisé, rincé, vidé et en même temps euh, ressourcé tout le temps et euh, enthousiaste. Mmh. Il voilà. faut savoir que quand on entre dans ce métier, euh, on est tout le temps en train de se questionner, en train de douter aussi beaucoup. On se demande si... Euh, Est-ce que le travail là que j'ai fait est bien est-ce que c'est la bonne solution On n'en sait rien, cette solution n'existe pas encore, personne ne l'a jamais fait. Oui. Euh, et puis, on, et puis on, voilà, on est toujours en train de se demander si, si c'est si la bonne solution, si ça va, si on est compétent. Si... Le doute fait vraiment partie de notre quotidien aussi. Quoi. Euh, une question qui a rien à voir. Ça euh, va à peu près combien de personnes vous travaillez dans l'agence et est-ce que vous êtes ouvert euh... À des, à, comment dire, à des stagiaires ou des alternants Oui, alors on a, là actuellement on a 5 stagiaires parce que c'est vraiment la période <rire> des stagiaires on en a 2 en volume et 3 en graphisme euh, en graphisme il y en a une qui est plutôt spécialisée en typographie une autre qui est plutôt spécialisée en illustration euh, en alternance on en a une euh, qui qui est euh, généraliste enfin, voilà, qui, qui est graphiste euh, de manière assez généraliste euh, donc euh, c'est euh, on, enfin, on aime bien former on aime bien transmettre là, euh, si, on, si ouais, je est vous avez aussi ouais, ça, bien. je trouve que c'est vachement important de, de transmettre quoi. Voilà, on a eu la chance nous de faire des stages ou d'être formés ouais. correctement donc c'est bien de passer le relais après l'alternance c'est un peu compliqué à gérer parce que l'emploi du temps euh, Découper en morceaux, c'est un petit peu compliqué. Euh, donc voilà, c'est un petit peu une gymnastique. C'est difficile de suivre un projet quand on n'est pas là euh, 100% du temps dans la semaine euh, dans le mois. Mais bon, c'est comme ça après. On et du coup, euh, en parlant de l'emploi du temps, est-ce que vous pourriez un petit peu nous raconter une journée type ou une semaine type Comment vous organisez les réunions, les briefs euh, Alors. En fait, euh, à l'agence, il n'y a pas que des créatifs, il y a des gens qui sont responsables de comptes, de projets ou de clientèle. Euh, donc, en général, les projets nouveaux arrivent par un responsable de, de clientèle. Une personne qui est plus en, en conseil et en contact avec les clients en amont. Donc, il identifie qu'un brief arrive. Euh, en général, ce brief, euh, voilà, soit c'est un petit coup de fil d'un client, soit c'est un petit mail, soit c'est déjà un document assez complet avec pas mal d'informations. Euh, dans ce cas, ce brief, on l'étudie donc euh, avec un ce directeur conseil plus un directeur de création, on regarde ensemble ce qui pourrait manquer, les compléments d'information dont on aurait besoin pour travailler, l'enveloppe budgétaire qui est proposée, le temps qu'on a pour faire ce travail, est-ce que c'est un projet qui nous intéresse en tant qu'agence aussi ou est-ce que c'est quelque chose qui va être qui ne va pas le tellement jeu. nous intéresser en termes d'image, etc. Donc on, on évalue un petit peu l'intérêt du projet euh, déjà en amont. En général, ce qui est important et ce qu'on fait, ce qui, est, enfin, ce, qui est, ce qui est très important, c'est de faire un rendez-vous avec le client avant de travailler. Pour, si on ne se connaît pas, pour se connaître, pour, pour échanger, pour avoir un vrai contact humain, euh, direct, c'est super important d'avoir une perception, une relation qui s'installe avec eux de pouvoir poser des questions, de pouvoir sentir un peu d'affinité, de pouvoir voir où ils travaillent, comment sont leurs bureaux, etc. Tout ça, ça nous donne beaucoup d'indices sur la relation de travail qu'on va pouvoir avoir avec eux, au-delà du projet lui-même, hein, les questions qu'on va poser sur le projet. Et après, une fois qu'on a bien consolidé le brief, les conditions de, de travail, on peut euh, bah, commencer à lancer la réflexion. Donc si on a besoin d'une stratégie un peu particulière, si on a besoin d'avoir une étude de marché un peu approfondie, si on a besoin d'avoir une étude de la concurrence, une étude de la cible, dans ce cas-là, on va demander à des personnes spécialisées qui sont le planning stratégique. Euh, de... il y a carrément des gens qui sont voilà, en prévus à cet effet oui oui oui c'est un métier Très bien. <rire> planning stratégique bah, c'est assez euh, après quand on travailler en création, après ça peut vraiment prendre des directions très différentes. Donc on a besoin de cette ressource-là vraiment pour nous, nous indiquer une direction euh, claire à suivre. Euh, c'est eux qui vont nous dire, attention, la cible là, par exemple, bah, c'est des gens très très jeunes, donc les comportements des jeunes, euh, c'est, euh, je sais pas, d'aller regarder beaucoup YouTube, et alors les codes de YouTube actuellement, c'est plutôt comme ci et comme ça. Donc ils nous donnent beaucoup beaucoup de d'informations, enfin ils connaissent les cibles, ils connaissent les gens à qui on doit s'adresser et du coup nous ça nous oriente vraiment et ça nous donne une direction claire sur comment on doit travailler et répondre en création. Donc ça c'est un moment qui est assez important et ensuite avec eux on va pouvoir réfléchir à quel angle, quel concept on va pouvoir commencer à définir pour le projet. Et après, on passe en création réellement. Donc mmh. une fois qu'on a un concept, un début d'intention, d'histoire ou d'angle d'attaque pour aborder le sujet, on va réfléchir au code visuel, au code graphique qu'on va pouvoir appliquer à ce projet-là. Donc là, on passe en création, mais il y a déjà eu plein de réunions avant, <rire> avec le client pour définir le brief, avec le planning strat pour bien euh, comprendre les enjeux, les tenants aboutissants, euh, définir un concept et on passe en création en graphique. Donc là, on travaille avec les directeurs artistiques qui vont euh, euh, comprendre le contexte, le sujet, la cible, euh, avoir un maximum d'informations, mais en même temps, attention pas trop, parce que si on les noie sous un nombre de documents, euh, ils vont être complètement perdus. Donc, il faut quand même aller à l'essentiel sur euh, l'intention du brief. Et là, ils vont... Euh, je ne sais pas si c'est la création d'une un, identité visuelle euh, à l'état pur, euh, vraiment la création d'un projet euh, unique. On va se donner un délai de... Euh, une dizaine de jours pour que euh, l'idée mûrisse en fait pour qu'ils puissent s'imprégner du sujet euh, avoir l'esprit éveillé à ça euh, se rend, enfin se renseigner eux visuellement s'inspirer regarder des regarder des choses faire des des recoupements d'idées euh, des mmh. mélanges des, des inspirations des rebonds mmh. Euh, pour que l'idée puisse vraiment naître dans leur esprit. L'idée créative, l'intention vraiment conceptuelle et, et visuelle associée puisse vraiment jaillir dans leur esprit. Et ça, il faut du temps. Ça ne veut ouais. pas dire 10 jours euh, 100% consacrés à ce projet, non, mais ça veut, dire, vais, okay. voilà. ouais. ça veut dire avoir l'esprit euh, euh, ouvert à, à ce projet-là. Et se dire euh, régulièrement, tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir trouver Tiens, je vais essayer de trouver des infos, etc. pour enseigner. Et donc, euh, bah, pendant ces dix jours, on a pas mal de points, d'échanges, de « voilà, t'en es où Est-ce que t'as trouvé des trucs Est-ce que t'as est eu la petite étincelle incroyable ?»« Ça y est, j'ai trouvé la super idée !» Donc, euh, on, on s'en parle. Et puis voilà, au bout de dix jours, on peut se dire qu'on commence à avoir un, une intention euh, graphique euh, qui tient la route, euh, qui est appliquée, qui fonctionne bien, qui est chouette. Et, et en général... Euh, un projet d'identité visuelle, on ne propose pas qu'une solution graphique au client. On, pro on propose plusieurs directions qu'on pourrait suivre parce qu'on n'a pas la science infuse, on n'est pas 100% une seule ligne et puis point Donc On peut avoir des hésitations et on peut les partager avec les clients, à condition qu'elles soient intéressantes, que ce ne soit pas la même idée euh, déclinée trois fois, mais que ce soit des vraies idées euh, différentes. Du coup, Oui, c'est ça, vous proposez à peu près combien d'axes euh, différents par projet, en moyenne En moyenne, euh, trois. Trois, ouais, trois axes mmh. trois. C'est la réponse euh, <rire> attendue. Ouais. Oui, parce qu'après, si on en entre trop, ça veut dire que nous-mêmes, on ne sait pas trop où on va. Ouais. Enfin, on, est, on, on doit quand même avoir des convictions. Et si on n'en montre qu'un, effectivement, euh, c'est un peu réducteur. On ne se donne pas vraiment les chances d'explorer de, ou permettre aux clients aussi d'explorer, d'avoir un peu des, des options et, qui, et que le client comprenne aussi que faire un choix plutôt qu'un autre, ça a une incidence forte plutôt qu'une autre. Mmh. La Fondation Carasso dont je parlais, on a proposé trois axes et on leur a bien fait comprendre que l'axe qu'ils ont choisi était le plus audacieux de tous. Et mmh. Il fallait qu'ils aient en tête que attention à ce qu'ils allaient assumer cette audace-là ça c'est pas c'est important, enfin nous notre rôle c'est de les conseiller aussi et de leur dire euh, vous pouvez aller vers là, ça vous ressemble mais sachez que euh, pour la cible qui va vous, vous regarder euh, ça va être assez surprenant donc est euh, ce que vous assumez d'accord voilà. <rire> alors là, ma question préférée qui est euh, que pensez-vous de l'apport euh, du numérique dans le métier euh... La, alors, il y a deux questions. Est-ce que l'objet numérique nous aide à travailler oui, ouais, oui. Donc, ça, euh, oui, ça nous aide parce que ça nous donne... On a accès à, à tout, c'est génial. Mm. On, a, euh, on peut faire des piges, on peut, on peut découvrir des tas de trucs. Il y a énormément de ressources. C oui, c'est hyper riche, c'est super, euh, super intéressant. Euh, avant, on n'avait que euh, quelques bouquins dans une bibliothèque euh, pour mmh. se ressourcer. On, on, on tournait vite en rond. Euh, franchement, là maintenant, euh, on a une infinité de, de possibilités. Euh, après, l'apport du numérique, euh, et puis après, il y a l'outil aussi numérique euh, qui est génial. Enfin, euh, voilà, tous les outils graphiques, les Mac, graphiques, voilà, les Mac euh, puis tous les logiciels qu'on a, sont super pour euh, réaliser euh, très vite euh, des idées qu'on peut avoir en tête. Donc, Ça, mmh. c'est vachement bien après le numérique pour les marques qu'on réalise c'est super aussi parce que mettre les marques en mouvement les animer, montrer raconter une histoire en animation c'est hyper intéressant quand on a un projet à montrer à un client on aime bien animer la marque pour montrer tout ce qui se cache derrière, souvent une image figée n'est pas suffisante à raconter une histoire et amener les éléments les uns après les autres donc c'est top pour ça. Après, le risque, si on pouvait trouver un point négatif au numérique, c'est que l'outil est tellement facile et nous donne tellement accès à tout, c'est de ne pas aller chercher par soi-même en expérimentant, en dessinant. Dessiner, c'est toujours un, une étape qui est euh, utile et intéressante parce qu'il y a une démarche intellectuelle liée au dessin, le geste de, de la main, etc. nous aide aussi à fixer des idées qui sont beaucoup plus des intentions et des concepts que des objets graphiques terminés. Et c'est souvent plus intéressant de regarder le cahier d'un directeur artistique, parce qu'il y a des vraies idées qui sont posées sur le cahier, alors que de regarder derrière l'écran un début de, de choix de couleur, d'intention de, de typo, bah ça reste que de l'esthétique, mais ce pas encore des idées euh, vraiment intéressantes dans un premier temps. Donc il faut juste faire attention à ne pas aller trop vite à la réalisation, et l'idée elle doit d'abord être dans la tête avant être sur l'ordinateur. C'est... C'est Une belle phrase. Très <rire> bien. Bien, c'est c'est fini pour moi. Ok. J'ai plus de questions. J'ai plus de questions.